Le problème s'appelle R égale. De quoi il s'agit On se donne un trapèze. Rectangle en A. T, R, A, P. Et il est rectangle en A et en P. Ici, donc, il y a deux angles droits. Bien. M est un point variable du segment PA. Par exemple, ici. Ça veut dire que M bouge entre A et P. Relions T avec M. Et R avec M. Et on obtient deux triangles. On note X, cette longueur. Donc, PM égale X. La longueur ici, PT, c'est 3 cm. La longueur AR, 4 cm. C'est tout ce qu'on donne. Quelle est la valeur de x Est-ce que x peut devenir petit, grand Quelles sont toutes les valeurs de x quand m bouge Bien sûr, quand m est égal à p, autrement dit, quand m arrive en p, x égale 0. Et quand m arrive en a, alors, PM, autrement dit X égale cette longueur, et cette longueur, par l'hypothèse, est de 5 cm. Donc X égale 5. Autrement dit, quand M se balade entre P et A, X parcourt l'intervalle 0,5. X se trouve entre 0 et 5. Bien sûr, quand X égale 0, M égale P, et le triangle TPM, Devient un triangle dégénéré. Mais ça, c'est une autre histoire. La question B, ça c'était la question A. La question B, c'est combien est X, combien vaut X, si l'aire du triangle TPM est égale à l'aire du triangle RAM, RAM Voilà une question. Où se placer avec le point M, afin que cette aire soit égale à celle-ci. Rappelons-nous la formule de l'air d'un triangle. Un triangle rectangle, côté fois côté, divisé par 2. Les côtés de l'angle droit. Ce côté, c'est X. L'autre côté, c'est 3. Divisé par 2. Doit être égal à l'air de l'autre triangle. Ce côté, c'est 4. L'autre côté, c'est combien Alors, c'est combien ce côté Vu que ça, c'est x et ça, c'est 5. Ce segment est égal à 5 moins x. 5 moins x. Divisé par 2. Et voilà l'équation qu'on obtient pour trouver x. Bien sûr, deux fractions sont égales. Elles ont le même dénominateur. Autrement dit, le numérateur est égal à numérateur. 3x est égal, on développe ici, 20 moins 4x. Et on additionne 4x dans les deux membres, ce qui nous fait 7x égale 20. Du coup, x égale 20 sur 7. Environ, allez, divisons. 20 divisé par 7, 7 en 20, deux fois, 2 fois 7, 14. Il reste 6, 60. Combien de fait 7 en 60 8 fois. 8 fois 7, 56. Et puis, des poussières. Autrement dit, x est environ 2,8 cm. Mais bien sûr, la valeur exacte de x, c'est le nombre rationnel 20 sur 7. Et 2,8, c'est une approximation décimale. Et voilà le problème résolu.